Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'Auteur de l'Invité, l'émission du dimanche soir en version podcast qui fait toujours plaisir sur la chaîne LCDC. Une émission donc euh, ce soir sous le signe de l'imaginaire des années 80 et accessoirement euh, de gens qui aiment bien modifier des choses dans le passé et ensuite dans le futur. Pour en parler avec moi, j'ai l'honneur d'avoir euh, Adrien, que vous connaissez déjà pour ceux qui sont habitués de la chaîne, qui a participé notamment aux critiques pour Jumanji 2 et Retour à Zombieland. Oui, il aime bien les deuxièmes épisodes. Et il me l'a dit hors antenne, il aime beaucoup les deuxièmes épisodes. <rire> Adrien, comment vas-tu Je vais très bien, merci. Bon bah tant mieux. Merci de me recevoir. Bon, re bon, je t'en prie, c'est un plaisir. Euh, donc du coup, bah, je rappelle le concept du podcast. Hein, L'idée c'est que a choisi un auteur... Il va nous dire qui c'est et puis ensuite on va simplement se laisser porter par ses douces paroles au fur et à mesure qu'il va nous guider au travers de l'imaginaire de cet auteur et de surtout ce qu'il représente pour lui. Adrien, ben je suis obligé de te poser la question, quel est l'auteur que tu as choisi J'ai choisi... Robert Zemeckis. Ouh là là, il l'a dit en articulant en plus, c'est beau. Bah pourquoi, du coup, as-tu choisi Robert Zemeckis euh, J'ai choisi Robert Zemeckis parce que c'est le réalisateur qui m'accompagne depuis, euh, depuis que je suis tout petit. J'ai vraiment grandi avec euh, Retour à le futur, c'est euh, mon film de cœur, mon film préféré. Euh, et c'est aussi celui de un peu, toute ma famille, donc, euh, que ce soit euh, mon frère qui est un peu euh, cinéphile comme moi, ou même euh, euh, mon père ou mes sœurs qui ne sont pas forcément euh, des, euh, des affiches... La dose de cinéma, mais qui jure aussi que par retour à le futur, il ya vraiment, j'ai vraiment grandi dans cette trilogie. Et euh, à côté de ça, je sais que plus tard, j'étais tombé amoureux de Forrest Gump euh, vers j'en sais rien, peut-être j'avais 10 ans. Et l'âge où tu connais pas forcément les gens qui ont fait les films, mais où tu connais les films, et je me suis en fait rendu compte après coup que mes deux films préférés étaient. Euh, bah, l'œuvre d'un même auteur qui était Robert Zemeckis. Et j'ai fait, ah oui, il y a quand même pas mal. Après, j'ai vu qu'il y avait Seul au monde, j'ai fait, oui, bon, allez. Et, euh, et voilà, donc en fait, tout bah, j'aime pas tout ce qu'il a fait, mais tous les films qui... Euh, tous, enfin, pas tous mes films préférés, mais en tout cas ceux qui ont eu le plus d'importance dans ma vie, je pense, euh, sont ceux de Robert Zemeckis. En tout cas, une partie. Donc un relationnel plutôt enfantin avec Robert Zemeckis avant d'être un relationnel adulte. Ouais, ouais ouais, carrément parce que bah, Retour à le futur ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui et euh, je suis toujours le, le gros fan de Retour à le futur euh, qui collectionne des produits dérivés et, euh, et ça depuis toujours et, euh, et oui, ça a commencé euh, très jeune et, euh, et euh, il y a d'autres films qui viennent s'ajouter à ça comme euh, Roger Rabbit ou euh, que j'ai connu enfant aussi donc... Euh, et étonnamment, les films pour enfants qu'il a fait, j'ai moins accroché. Du style Le Pôle Express ou euh, Scrooge. Euh, le Pôle Express, j'ai vraiment pas aimé. Scrooge, euh, je trouve assez moyen. Mais, euh, mais dès qu'il fait des films plutôt familiaux, ou. Euh, ou ouais, ça, hein, que ça retourne à le futur, ou Forrest Gump, qui est d une poésie incroyable et euh, qui, a, qui a vraiment été un des premiers films qui m'a vraiment touché. Euh, euh, je m'égare. Mais euh, toujours est-il que oui, effectivement. Euh, plutôt euh, ouais, bah, plutôt enfantin parce que ça a commencé euh, très jeune et que euh, mes premiers souvenirs de, de films, enfin pas de cinéma parce que je ne l'ai pas vu au cinéma mais en tout cas de films c'est Retour à le futur alors pour ceux qui nous écoutent du coup je sais que c'est une version podcast donc je tiens à préciser que Adrien en face de moi a un magnifique t-shirt Retour vers le futur ah, je me suis mis en condition Ouais non non donc il peut être la classe donc c'est là qu'on voit quand même son fanatisme autour du film Donc bah du coup je vais te poser la question et tu vas pouvoir parler du film mais donc le film que tu préfères de Robert Zemeckis c'est plutôt Forrest Gump pour Retour vers le futur et eh bah, ben, j'ai jamais su départager. Ah. J'ai envie de dire Retour à le futur parce que euh, j'en fais tout un pataquès, c'est que quand les gens pensent à moi, ils pensent à Retour à le futur parce que c'est vraiment, euh, voilà, j'ai un univers autour de ça. Mais à côté de ça, à chaque fois que je regarde Forest Gump je me dis, putain, c'est le film le plus fini et le mieux écrit que j'ai jamais vu. Et du coup, il suffit. En fait, c'est le dernier film que j'ai regardé. Là, en l'occurrence, c'est Retour à le futur. Si demain je regarde Forrest Gump, ce sera Forrest Gump. Et si je me fais Retour à le futur après-demain, euh, et ainsi de suite. Je ne peux pas vraiment départager. Objectivement, je ne peux pas dire que. Non, si, si je disais objectivement, je pense que Forrest Gump est sans doute mieux que Retour à le futur. Peut-être que Retour à le futur, c'est le côté affectif et, euh, et bon délire du film euh, qui fait que j'accroche euh, encore plus ou tout autant. Mais euh, voilà, Forrest Gump fait preuve d'une poésie, que ce soit dans le. Enfin, tout dans ce film, c'était la, la bande-son que j'écoutais quand j'étais jeune et qui a, euh, j'en sais rien si ça a formé mes goûts musicaux, mais en tout cas, euh, toute la bande-son assez rock et, euh, et euh, a vraiment euh, fait partie de ce que j'écoutais. Euh, L'écriture, euh, Tom Hanks, ouais, euh, tout dans ce film, j'ai absolument rien à dire dessus. Et euh, Retour à le futur est plus léger, entre guillemets, que Forrest Gump, entre guillemets, même pas du tout, et plus léger que Forrest Gump, donc... Euh, je sais pas si j'ai une, une, une préférence, j'aime les deux euh, tels qu'ils sont, mais effectivement euh, j'ai plus un fanatisme de Retour vers le futur. Mais bon, en même temps, c'est un peu le principe du film presque, j'ai envie de dire. Retour <rire> vers le futur pousse vers le fanatisme, là où Forrest Gump, comme tu l'as dit, pousse plutôt vers l'admiration. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Et du coup, tu parlais au début qu'il n'a pas fait que des bons films, est-ce que t'en as un qui te revient en tête précisément où tu t'es vraiment dit là, Robert Zemecki, c'est un peu à côté de la plaque bah ce dont je parlais un peu tout à l'heure justement... Ce qui est Pôle Express, ouais. euh, Scrooge... Euh... Scrooge, euh... il est pas mauvais mais je l'ai pas trouvé particulièrement bon, je suis aussi mitigé sur ce film là. Euh... Après par contre le Pôle Express, je l'ai plutôt trouvé plus mauvais que bon. Euh... Je sais pas, j'arrive pas à accrocher, que ce soit... C'est peut-être l'animation qui me gêne. Peut Alors je sais pas si c'est qu'elle est mal faite ou quoi mais... Euh... Le, comme c'est un des premiers films, je crois, tu me confirmeras ou me contrediras. Entièrement de tourné en image de film. Base de chez ouais Machine ouais, capture, je crois que c'est un des premiers gros films. Il me semble, avec, et euh, du coup, je sais pas que c'est mal fait parce que bah, ça reste quand même une belle perf, mais euh, les visages ne bougent pas trop. Tu vois, il y a le syndrome du roi lion euh, en film la dernière fois avec les animaux qui ne bougent pas. Euh, et bah là, c'est <rire> la même chose c'est que euh, tu as un Tom Hanks euh, figé en contrôleur. Euh, pendant tout le film, les enfants font peur. Enfin, en fait, je sais pas. C'est un film pour enfants, mais il euh, y a quelque chose de malsain qui. Enfin, mal, malsain. C'est pas. Euh, ça, se veut, ça, se veut, ça se veut pas malsain. Je pense que tu peux dire malsain. Je connais beaucoup de gens qui trouvent que le Pôle Express <rire> a quelque chose de très creepy et, mais oui, et malgré lui, parce que c'est pas du tout l'intention de base. Mais euh, malgré lui, effectivement, c'est ce qui en ressort et, euh, et c'est dommage. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, j'avais déjà vu une première fois enfant et j'ai fait même enfant, j'avais dit oh, ouais, pas ouf. Et je l'ai revu récemment en disant oui, bon, en fait, c'est pas bon euh, du tout quoi. Donc euh, ça, après est-ce qu'il y avait d'autres films je m'étais fait une petite liste des films qui a réalisé. Après il y a que... beaucoup de gens qui considèrent que son dernier Sacré Sorcière, que je sais tu n'as pas vu, est peut-être un de ses plus mauvais films. Moi personnellement je pense pas que ce soit le cas, mais c'est souvent okay. aujourd'hui cité comme étant son pire film enfin, tu vois même les gens ils ont oublié le Pôle Express et Scrooge et euh, ils mettent ouais. en tête euh, Sacré Sorcière bah, il m'avait pas tiré par la bande annonce mais bon je le regarderai par curiosité comme je fais en général après j'en ai loupé quand même pas mal de lui mais euh, là je m'en fais une petite liste bah, qui veut la peau de Roger Rabbit est un film culte pour moi aussi Seul monde, pareil c'est vraiment un, un des films que j'ai beaucoup vu euh, Flight était sympa mais euh, Flight était bien. Euh, j'ai pas euh, autant aimé que les, la plupart des gens j'ai l'impression. Parce que c'est particulier en même temps Flight. Hein, c'est un, un film qui sur le papier a quelque chose de très héroïque et qui vire rapidement au, au drame social assez, mmh. assez vénère autour du personnage de Washington. The Walk que j'ai découvert il y a à peine deux mois et euh, qui était très bien. Euh, Allié que j'avais été au cinéma qui était top aussi. Et Bienvenue Marwen qui était euh, qui était sympa. Bah, tu vois on se rapproche de, c'est juste au milieu entre euh, Retour à le futur et Forrest Gump, un peu poétique et un peu euh, comédie euh... Enfin il y a aussi beaucoup de comédie dans Forrest Gump Mais euh... bon, après tu me dis il y a même carrément des références à Retour à le futur dans le film bah oui. Mais, euh... mais euh... non il oui, était bien celui-ci, il hein. était chouette mais Robert Zemeckis a toujours été très particulier, Enfin, je ne sais pas si, si tu l'as remarqué, mais euh, il a toujours oscillé entre euh, grands moments d'expérimentation, mmh. où il va faire des trucs très techniques, genre qui veut la peau de Roger Rabbit, et juste après, derrière, il va te faire euh, des grands drames humains, ou des trucs comme mmh, ça, mmh. comme... Euh, euh, alors, je sais plus si hein, le titre original, c'est, je crois que c'est The Arrival, le titre original en version française, ou Premier Contact, ça s'appelle en France Premier Contact, mais, ouais. euh, mais c'est avec Jodie Foster... Euh, et j'ai plus l'autre acteur Mais c'est un film qui est quand même très réputé Pour être un film beaucoup plus terre à terre Mais qui pareil a des paris techniques dedans Comme okay. c'était le cas dans Allier Allier mine de rien restait un paris technique Dans le rajeunissement mmh. de Marion Cotillard et, et Brad Pitt Et aussi dans le côté un peu historique Mais il euh, y a toujours aussi entre ces deux casquettes euh, expérimentateur Et tu l'as vu Beowulf ou pas du tout Du tout Du tout c'est le film qui pourrait être réconcilié avec cette partie-là de la film de Robert Zemeckis, parce que c'est le film qui est calé entre le Pôle Express et, euh, et le drone de Noël de Scrooge. Et c'est ouais. la version un peu, euh, c'est dit, je vais faire deux comptes et au milieu je vais greffer un. un Mais c'est de l'animation aussi. Ah oui, oui. d'accord. C'est de la motion capture euh, comme les deux autres. Ah oui, d'accord. C'est tout pareil. Et du bah, coup, on même jamais entendu parler. Tiens, c'est vrai. Ouais. Ah. Moi personnellement, je considère que c'est un de ses meilleurs films. Ben, je mais c'est très, enfin, faut aller éreinté. C'est God of War version film, quoi. Faut, okay. faut, le, par... faut le voir comme ça. Hein. C'est clairement ça. Euh, J'ai une question pour toi aussi euh, parce que c'est c'est assez simple, mais il y a des gens qui vont peut-être découvrir Robert Zemeckis par le biais de ta critique. C'est tout à fait possible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent ou qui ont déjà entendu parler de son nom. Si tu devais conseiller à quelqu'un de un film pour découvrir Robert Zemeckis, ça serait lequel Objectivement. Parce que bien évidemment, toi je sais que tu te forcément sur Retour à le futur Mais bah euh, est objectivement C'est -ce la même réponse que tout à l'heure euh... C'est que ça va soit Retour à le futur, soit Forrest Gump euh... Je pense que le culte du culte bah, Ça reste Retour à le futur Je ne sais pas, je ne peux pas choisir entre ces deux films Même pour conseiller, parce que les deux sont tellement euh, Mais tu peux conseiller Parfait. Hein, mais, si conseille, mais Je conseille mille fois les deux Les deux sont tellement parfaits euh, chacun de leur côté Que je ne peux pas en conseiller un plus que l'autre Vraiment ah, je pense que ça dépendra vraiment de la sensibilité de la personne qui regarde, euh, mais je pense... Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on ne puisse pas être touché par Forrest Gump, sans doute que ça arrive, et euh, je suppose. C'est des, mais gens, mais qui euh... pas des <rire> gens qui n'ont pas d'âme. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. <rire> sans doute, je sais pas. Mais euh... non, non, après, euh, voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais c'est vrai que euh, Forrest Gump apporte tellement de sujets différents et, euh, et sous des angles particuliers que... Euh, je pense qu'il y a forcément un truc dans le film qui touche au moins quelqu'un, si ce n'est pas euh, tout le film. Et euh, Retour à le futur euh, est tellement culte qu'il mérite d'être vu euh, juste pour euh, la culture, j'ai envie de dire. <rire> Mais pas plus que Forrest Gump, donc voilà, je, je conseille les deux. Je ne peux pas en conseiller un peu. Plus que homme est torturé, mesdames. Ah, de... je, je suis torturé. <rire> Donc Robert Zemeckis, cinéaste de l'enfance et du coup euh, avec ton œil d'adulte est-ce que euh, tu as pris du recul au fur et à mesure sur Robert Zemeckis ou au contraire, c'est, tu en parlais un petit peu au début mais c'est intéressant de revenir dessus, euh, tu m'as dit vraiment que tu avais découvert euh, plus jeune et que ensuite tu avais découvert au fur et à mesure que c'était le même réalisateur qui avait réalisé ses mmh. films, est-ce que ça t'a poussé encore plus à vouloir aller dans l'exploration et justement de voir s'il pouvait t'affecter en tant qu'adulte bah, j'ai continué à voir les films euh, qui sortaient au cinéma, Alliés, j'avais été le voir au cinéma, etc. Après, bah tu vois, Sacré, sa bah, Sacré Sorcière, il est sorti ou pas Avec Il est Ipoblade. sorti en VOD en France. Ah, ok, c'est pour ça que j'ai loupé. Mais, euh, mais effectivement, je ne me suis pas trop penché sur sa filmo non plus. Euh, comme je sais qu'il y a des films que j'adore et d'autres que je suis moins sensible, je ne peux pas dire bah c'est vraiment le mec qui a une filmographie parfaite, tous ses films sont géniaux. Je euh, pas forcément ce que je pense. Ce qui fait que, effectivement, je ne me suis pas trop penché dessus. Euh, mais ce qui est bien, parce qu'il me reste encore des films à découvrir. Donc euh, il faudra que je le fasse. Oui. Il y a plein de choses à découvrir chez Robert Zemeckis. Ah ouais, oui, sans doute. Ouais. On va arriver à la fin de ce petit podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux gens pour les pousser à découvrir Robert Zemeckis euh... Eh bien, c'est les seuls films que je conseillerais en VF. En tout cas pour ceux que je conseille oui. et euh, ceux qui me connaissent savent que ça me pèse de dire ça. Mais euh, effectivement, euh, même vis-à-vis -vis de moi, c'est les seuls films. En fait, les seuls films où je suis incapable de la regarder en VO, Et ben c'est ce deuxième équise quasiment. Parce que je pourrais jamais regarder un retour le futur, n'importe lequel, euh, en VO. Je... Quand je regarde un film en VF et que je sais que c'est mauvais, je me dis « putain, je passe, à côté de la... enfin, je passe à côté de quelque chose de bien et je me mate quelque chose de nul ». Là, c'est l'inverse. Si je regarde Retour à le futur en VO, je viens putain, je passe à côté de la VF qui est géniale, alors que je la connais, je l'ai vu mille fois, mais, euh, mais je peux pas. Et pareil pour Forrest Gump, euh, Jean-Philippe Martin a fait un travail formidable sur le doublage de, de Tom Hanks. Pareil, bon, sur le monde, il y a un peu moins de dialogue, mais euh, en fait, j'ai aussi un ouais, truc qui fait monde, que Tom Hanks, ouais, je j'arrive pas à le voir en VO. Tom Hanks, pas à le voir en VO. Mmh. Et même encore, des films qui sortent aujourd'hui, ça va être les seuls films que je vais voir en VF. Parce que la voix de Tom Hanks euh, bah, résonne beaucoup avec mon enfance, que ce soit euh, la voix de Woody, que ce soit euh, bah, voilà, Forrest Gump. Ou, tout, euh, si on fait un podcast sur Tom Hanks, on n'a pas fini. Mais, euh, mais en tout cas, sa voix fait. Je trouve que Forrest Gump, sans, la voix, euh, sans sa voix française, euh, je ne sais pas s'il y aurait un charme en moins, mais en tout cas, ça colle tellement au film que maintenant, je ils sont vraiment indissociables pour moi. Donc, euh... Et puis bah, Roger Rabbit, pareil, je ne m'imagine pas une seconde le regarder euh, en VO. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la voix de Roger Rabbit, c'est la voix de Marty, Norton de Futur, et qui fait équiper avec la voix de Doc. Et euh... tout, est tout, tout est lié. Tout est lié. <rire> tout est lié. <rire> donc, euh... donc, euh... je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, euh, n'hésitez pas sur la VF, euh, parce que euh, pour la plus, alors sauf Allier, parce que je vois pas comment c'est possible de voir ce film en VF. <rire> bah, j'ai regardé la VF. Hein. Tu l'as regardé en VF? Ça n'a, enfin, j'ai spoté en VF. Je l'ai vu au ciné en VO, mais je l'ai spoté en VF sur Netflix. Okay. Ça n'a aucun sens. quest qui parle d'italien ah oui, d'accord. Il parle italien quand il devrait parler. Ah, mais ils n'avaient pas le choix que de changer de langue. <rire> ça n'a aucune, aucune logique. Mais bizarrement, ils ont quand même gardé l'accent de Brad Pitt, tu sais, quand il arrive et qu'il essaye de parler français qu'on dirait un canadien, ça n'a okay. ça aucun sens. Ce film n'a aucun sens. Mais comme Inglourious Bastards, comme tous ces films où il ouais. y, y a trop de langues Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, effectivement, le film est à moitié en anglais et à moitié en français. Donc très dur à traduire. Mais effectivement, pour tous les films un peu à l'ancienne, En temps que Futur, Forrest Gump, Roger Rabbit EVF à fond, me concernant. Euh, mais voilà c'est pas moins bien en VO c'est juste mieux en VF <rire> c'est bien dit, ça sera un joli mot de fin je pense merci mon cher Adrien eh d'avoir bah, participé à ce petit podcast euh, comme d'habitude bah, regardez la playlist au cas où s'il y a d'autres épisodes et d'autres auteurs qui pourraient vous intéresser et puis on va se quitter ainsi c'était l'auteur de l'invité, merci encore Adrien d'être venu avec plaisir, merci et à toi et puis bah, continuez à regarder des films parce que c'est bien regarder des films et on se retrouvera ici pour parler d'auteurs de réalisateurs et de cinéma bien évidemment au revoir, ciao Thank you.